Cette, cette période particulière, je propose justement d'en de, parler parce que euh, notre configuration humaine change drastiquement. Euh, il se passe beaucoup, beaucoup de choses on, auxquelles on ne s'attendait pas forcément, ou peut-être auxquelles certains s'attendaient un petit peu, euh, puisque j'ai pas mal exploré aussi les mécanismes de rupture euh, ou de dégradation de normalité, et je crois qu'on se trouve un petit peu euh, dedans. Mais voir, euh, enfin, questionner un petit peu tout ce que ça, tout ce que ça amène. Hum Ça fait effectivement une vingtaine d'années que je fais de la recherche dans un domaine nouveau qui s'appelle l'intelligence collective, euh, qui est un domaine de recherche à part entière qui vise à comprendre comment les systèmes vivants fonctionnent, les systèmes humains et non humains bien entendu, et de voir aussi comment ils évoluent. La première chose déjà que je, que je constate, en tant que chercheur en intelligence collective, euh, la première chose déjà, je vois vraiment se confronter euh, en ce monde-ci, euh, et de façon exacerbée euh, du fait de euh, cette, euh, cette pandémie, une, une, un conflit, une confrontation entre l'intelligence collective pyramidale et l'intelligence collective holomidale. Alors, je m'explique. L'intelligence collective pyramidale, on la connaît très bien. Depuis l'invention de l'écriture, il s'agit de cette forme d'intelligence collective qui a dominé et qui permet de mettre en mouvement beaucoup de gens ensemble, des milliers, des millions. Elle fonctionne sur quatre grands principes. Elle fonctionne sur, le, bien sûr, des pouvoirs centralisés. Ça veut dire que nous avons quelques personnes en charge des décisions, élus, autoproclamés, venus là par la force, par les urnes, par le mérite, peu importe. Mais nous avons à chaque fois, donc, première conséquence, quelques personnes en charge des décisions. Deuxième caractéristique de l'intelligence collective pyramidale, nous avons des chaînes de commandement, il faut bien appliquer les, les décisions à travers des administrations, des armées, de la police, des entreprises, etc. Nous avons ensuite bien sûr la division du travail, ça veut dire que chacun va trouver sa place dans un organigramme et un arbre, une arborescence de distribution des tâches. Et puis quatrième chose, que je ne vais pas développer maintenant, mais nous avons ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit ce qu'on appelle l'argent. En gros, la rareté de l'argent, le fait que chacun en manque plus ou moins, sauf quelques privilégiés, ça catalyse les mécanismes de hiérarchie. Hein, par des lois de distribution de la monnaie, ça catalyse les mécanismes de, de hiérarchie sociale. Alors, cette forme d'intelligence collective, elle, prédomine aujourd'hui. Et euh, tous les travaux qu'on fait dans ce dans ce domaine montrent qu'elle arrive un petit peu au bout d'elle-même. Elle arrive un peu au bout de sa, de sa vie, en fait. Alors, elle arrive au bout de sa vue. Et en même temps, on voit à côté... Euh, une autre forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale. Holomidale, donc avant il y avait pyramidale, structure de pyramide, et holomidale, structure holistique, ça veut dire une intelligence collective complètement distribuée, euh, et qu'on voit très bien fonctionner dans le monde scientifique et dans le monde médical. Hein, si on parle de cette pandémie, du coronavirus, on voit bien qu'il y a un monde scientifique et un monde médical qui échangent des informations. Il y a des émergences qui se font ici ou là, euh, des questions, des contradictions, euh, des clusters de gens ou de pensées qui se, qui se mettent en place. Il n'y a pas quelque chose d'homogène, il n'y a pas une pensée unique. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec beaucoup de tests... De, et de boucles de rétroaction qui se mettent en place. Et vous avez vraiment, euh, on peut observer donc, ces deux formes d'intelligence collective qui, qui, qui essayent de fonctionner ensemble, ça se passe plus ou moins bien. Euh, J'ai des témoignages de première main de, de, de chercheurs qui me disent euh, combien le système politique, les systèmes politiques, qu'il s'agisse du système politique français ou, ou, euh, ou, ou d'autres finalement, essayent d'appliquer une pensée pyramidale qui tente notamment qui essaie d'uniformiser évidemment des processus. On peut dire par exemple le confinement, ou on peut dire on enferme tout le monde dans une ville, ou on peut dire on applique les consignes comme l'a fait par exemple la Corée du Sud. Mais à chaque fois, un process un petit peu appliqué à tout le monde, avec plus ou moins de, plus ou moins de bonheur. Donc on voit bien ce, ce conflit qui se, qui se met en place. Autre chose aussi qu'on peut déjà observer, on voit déjà dans le discours politique, et ça je le vois partout, pas qu'en France, mais on va rester sur la France qu'on connaît un petit peu mieux, euh, on voit cette, euh, ce, ce discours qui disent « ben voilà, il va à un moment ou à un autre redémarrer le paquebot. On va. OK, ça s'arrête maintenant. Il y a une panne des machines. Euh, il y a des gens qui tombent par-dessus bord. Mais, euh, et on voit qu'il y a quelques failles dans le système. Effectivement, on dépend trop de la Chine. On n'a pas fait ci ou ça. On n'a pas assez euh, soutenu le système médical, etc. Oui. Mais grosso modo, il va falloir redémarrer les machines. Et puis, même rattraper, s'il y a quelque chose à rattraper, euh, les points de, de croissance euh, qu'on a perdus. Donc. On retombe dans le même discours, avec aussi création de dettes par la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va passer cet argent euh, aux banques de détail, qui va ensuite faire des prêts, certes à taux intéressants, mais de toute façon, on crée de la dette. Hein. Donc finalement, il y a tout ce discours de l'intelligence collective pyramidale qui ne sait pas fonctionner autrement que par elle-même. Normal, hein. Donc, vous vous trouvez à bord d'un paquebot, le paquebot coule, ben, vous essayez de le remettre à flot. Normal, on ne on peut, on peut pas le reprocher. Euh, aux gens. Et à côté, on voit voilà, cette intelligence collective et qui se trouve aussi dans le monde de la citoyenneté, puisque ben, les gens se mettent, déjà font le constat que euh, cette formule-là, elle arrive au bout de sa vie, elle arrive au bout d'elle-même, et euh, il faut inventer autre chose. Mais on fait quoi On fait comment on fait comment euh, pour s'assembler On ne sait pas comment utiliser les, inf les, les nouvelles infrastructures parce qu'elles restent à créer. Il euh, y a une autre façon de penser, il y a une autre façon de se vivre soi-même. Il y a plein de choses qui, euh, qui, qui doivent changer. Et puis en plus en face, euh, disons-le, dans cette intelligence collective pyramidale, il y a aussi des violences policières, il y a une violence d'État, euh, et il y a euh, un modèle qui ne va pas vouloir lâcher comme ça et qui peut éventuellement commettre des actes extrêmement violents euh, contre ces populations euh, qui peuvent engager des processus de, de changement. Euh, L'autre chose ici que j'observe... Suivant donc ce coronavirus, je vois aussi la diversité des narratifs. Euh, alors là aussi, il y a d'un côté euh, des masses médias et une pensée dominante euh, qui véhicule aujourd'hui euh, en France et dans un certain nombre de, de pays une pensée extrêmement anxiogène, avec évidemment toujours des zooms sur les, les zones de tension, les zones de conflit, les zones où ça va mal, là où ça souffre, où il y a de la souffrance, tout comme pendant, par exemple, les, les gilets jaunes, on a bien vu que les caméras se pointaient sur les zones de, de friction avec les forces de l'ordre et on oubliait l'immense masse de gens euh, qui pouvaient fonctionner autrement. Et puis à côté, on a les médias sociaux, on a, euh, on a Internet, où on peut voir, bien sûr, tout et n'importe quoi, mais aussi une profusion de données et je vois, euh, moi qui essaye de faire un travail, euh, d'aller à la source de ce que je vois et de pas me, me fonder sur des rumeurs, eh bien je vois par exemple dans le domaine scientifique, dans le domaine de, de gens qui ont une, une vraie, vraie légitimité sur les sujets euh, de, de la pandémie, du COVID-19, eh bien j'en vois certains qui publient des papiers qui disent « non, attention, il n'y a rien de grave, il n'y a pas plus effectivement qu'une euh, qu qu autre grippe, mais on a monté un narratif euh, qui crée cette, euh, ce côté anxiogène, il y a beaucoup de gens qui meurent, mais ils meurent parce qu'ils ont d'autres pathologies à côté et on le met sous l'égide du coronavirus. Et puis de l'autre, on entend effectivement des gens qui disent « voilà, il y a une pandémie terrible euh, et, on, et il, faut, il faut résoudre ça de manière, de manière drastique ». Donc intéressant aussi pour moi d'observer en tant que chercheur euh, ces différents narratifs qui se, qui se combattent, qui cohabitent, euh, qui peut-être l'un va dominer sur l'autre dans tel ou tel endroit, mais en tout cas intéressant à observer. Ensuite, sur, le, sur cette pandémie elle-même, je vois que euh, on peut avoir plusieurs lectures possibles de, de ça. Euh, j'ai ai vu en, en gros trois catégories. Il y a une première lecture, et largement dominante, en tout cas dans les médias aujourd'hui, une lecture matérialiste. Matérialiste, ça veut dire, tiens, il y a un virus, ah, boum, pas de chance, euh, il arrive. Alors oui, il y a des causes, euh, euh, l'élevage intensif, etc. Mais euh, finalement, il y a une sorte de phénoménologie du monde un petit peu due au hasard. Alors il y a des circonstances qui vont le favoriser, mais tout émerge hein. Donc la, la notion, la vision matérialiste du monde qui prédomine. Il n'y a pas de sens, finalement, dans tout ça. On ne se questionne pas sur le sens. Alors à l'opposé, vous avez aussi, Merci. Euh, la vision euh, spirituelle. Et là, donc, on va voir et entendre des, des gens qui disent, ben voilà, tout ça a un sens. Il euh, y a la terre-mère euh, Terre qui, euh, euh, qui nous dit, qui nous envoie un message et qui nous dit, Attendons, euh, attention les gars, calmez-vous là, parce que vous avez fait trop fort. Euh, et donc, euh, ben, ça, ça, crée, ça crée du bazar. Euh, écoutez le cosmos, écoutez ce que ça vous dit, euh, écoutez le, la conscience en tant que telle, euh, et qui nous dit on doit changer dans notre incarnation personnelle et collective. Et là donc on va écouter effectivement des courants plutôt euh, spirituels, on va dire d'une force transcendante. Hein. Il y a aussi, euh, en troisième catégorie, ce que j'appellerais la vision euh, euh, télé téléologique. Téléologique, ça veut dire, euh, téléologie, ça veut dire quand euh, un acte euh, ou une séquence d'action arrive, mais parce que quelque chose les attire, hein, ça les mène vers quelque chose. Et ça, on connaît bien ça dans le, dans le vivant. Par exemple, lorsque un spermatozoïde féconde un ovule, euh, il y a un petit être humain, s'il s'agit d'un être humain bien sûr, euh, qui, qui doit arriver au bout si tout se passe bien. Ça veut dire qu'il y a bien un séquencement avec des ruptures qui se font, avec des déséquilibres, des, des courbes de rétroaction. Mais pris sur le moment, ces courbes de rétroaction, ces incidents, pourraient nous apparaître justement comme des choses accidentelles. Or, en fait, elles se déroulent dans un séquencement euh, d un, d de la croissance d'un être humain. Et on peut aussi se poser cette question du narratif euh, sur le plan narratif, de se demander si finalement euh, ce virus, ce Covid-19 et d'autres, ne représentent pas une boucle de rétroaction euh, pour euh, corriger le, le, le, le, un phénomène évolutionnaire d'une planète, euh, d'une vie, euh, d'une Gaïa en quelque sorte, du vivant qui se développe sur Terre. Donc, vous voyez, il y, a, il y a trois façons de, de, de, de voir les choses. Ces trois points de vue, à savoir matérialiste, spirituel et téléologique, ne s'excluent se, ne pas euh, forcément. Euh, on, ils peuvent fonctionner ensemble main dans la main. En tout cas, ils n'ont rien, rien de faux pris euh, isolément. Euh, il faut bien comprendre euh, dans tout ça ce monde. Euh, Intelligence collective pyramidale qui prédomine encore, hein, qui maintient les institutions. Nous avons grandi dedans, nous pensons au pyramidal, même si nous avons déjà Internet et beaucoup d'outils qui nous amènent à construire des collectifs euh, beaucoup plus distribués. On entre peu à peu dans cette euh, dans cette culture, dans cette façon de, de penser, mais il faut bien comprendre que tant qu'on demander, euh, enfin, qu demandera à l'intelligence collective pyramidale de résoudre ces problèmes, on se fera mal parce qu'elle n'a pas du tout l'ADN déjà pour gérer le niveau de complexité du monde aujourd'hui et ça on le voit très bien et d'autre part, euh, je vous parlais de monnaie rare euh, l'intelligence collective pyramidale du fait qu'elle utilise de l'argent, donc des monnaies rares a toujours besoin d'optimiser les coûts donc de les réduire et ça, ça a une conséquence si vous voulez, dans le, dans le vivant une euh, conséquence que je vais expliquer dans le vivant il y a toujours un équilibre entre d'un côté l'efficience et puis de l'autre la euh, résilience alors la résilience elle a lieu lorsque, par exemple, on a une grande diversité des espèces, on a une grande diversité de génomes aussi dans le, dans le vivant. Ça veut dire que, par exemple, si une espèce de prédateur, euh, pour une raison ou une autre, se met à disparaître ou à migrer ou à partir, eh bien, il peut y avoir une espèce secondaire qui prend le relais et qui va réguler, réamener une autre boucle de rétroaction qui va euh, équilibrer le système. Alors, si on a trop de diversité, euh, on peut... On a peut-être de la résilience, mais on n'a pas beaucoup d'efficience. Il y a un gros, un gros bazar. Tout se fait lentement, ça avance pas, ça stagne, etc. Maintenant, si on tue la diversité, on va dans l'autre sens. On peut aller dans de la résilien, dans la, de l'efficience, pardon. L'efficience, euh, eh bien, l'intelligence collective pyramidale le fait très bien. On optimise les process. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, on limite, on diminue euh, la biodiversité, on, euh, ou bien aussi dans l'agriculture, dans on va élever ou faire pousser euh, des espèces à un nombre très limité, avec des phénotypes très limités, pour avoir une efficience particulière. On voit aussi euh, dans les notions de process, ou bien par exemple aussi dans l'éducation nationale, euh, l'efficience, on va le faire en créant des mécanismes normatifs des êtres humains, pour limiter, voire tuer éventuellement une trop grande diversité culturelle qui deviendra une sorte de bazar social assez euh, difficile à gérer. Donc il y a des mécanismes normatifs. Ce que j'essaie de vous dire là, j'essaie de vous dire que l'intelligence collective pyramidale euh, a par son ADN, par sa fonction même, pour objectif d'aller vers l'efficience, mais toujours toujours au détriment de la résilience et là on le voit très très bien avec cette euh, cette pandémie ces années et ces années de recherche d'efficience euh, de diminuer les coûts de rendre les hôpitaux euh, moins coûteux etc etc on a tué de la diversité on a même tué les, le, le nombre de gens tout simplement qui pouvaient euh, y participer et on voit le résultat aujourd'hui efficience peut-être quand tout va bien mais quand il commence à y avoir du chaos évidemment il n'y a plus de résilience du tout voilà donc ça il faut l'avoir en tête parce que peu importe les systèmes politique aujourd'hui, tant que nous aurons des mécanismes pyramidaux et non pas holomido, eh bien l'humanité se trouve dotée euh, de, de structures et d'infrastructures peu adaptées, voire pas adaptées, aux enjeux du troisième, du troisième millénaire. Alors vous voyez, tout ça, ça m'amène à beaucoup de, beaucoup de questions euh, personnelles. Par exemple, euh, jamais, n'ayant euh, jamais moi-même vécu une pandémie, je pense, comme beaucoup d'entre de, nous, je me pose aussi la question de l'intelligence collective des virus. Euh, en tant que tel. Euh, alors, il donne l'impression comme ça de muter de façon aléatoire, on ne connaît pas trop les raisons qui font que ça mute, on peut parler de, de, de questions euh, accidentelles. Euh, je discutais euh, ce matin avec un, avec un chercheur, et j'espère je, d'ailleurs qu'on aura l'occasion de l'entendre un jour, nous allons faire des enregistrements ensemble de nos conversations, il s'appelle Serge Morand, euh, et lui justement explore extrêmement bien le lien entre la diversité euh, des écosystèmes, y compris la diversité virale euh, et la résilience. Donc la résilience, en particulier, non seulement des écosystèmes, mais de, mais de l'humanité. Et ça pose la question, justement, de savoir aussi, euh, de comprendre l'intelligence collective, non pas à l'aune simplement de notre espèce, mais comment les espèces différentes, et à des échelles différentes, j'entends par exemple des virus, mais aussi des mammifères, euh, des poissons, etc., comment tous ces échelons-là de l'évolution peuvent cohabiter ensemble. Là, ça pose des questions pour moi qui m'amènent un petit peu dans les confins euh, de ce que je peux euh, explorer euh, ou comprendre. Je vais finir euh, sur, euh, euh, après ce, ce, ce petit exposé, euh, des choix personnels que tout ça, ça m'amène à faire en tant que citoyen du monde, en tant qu'humain euh, qu euh, sur cette euh, ou animal humain sur euh, cette, euh, cette planète. Euh, déjà, toutes ces recherches euh, m'ont amené à complètement sortir de euh, la dialectique. Voilà, il y a un problème, il faut trouver des solutions. Dans la dialectique euh, de l'effondrement des systèmes euh, qu'on qu voit aujourd'hui, effondrement biologique, de la biodiversité, euh, la question climatique, enfin, on connaît, il y a une liste longue comme ça. Il n'y a plus de solution. Ça, ça ne marche plus. L'approche, on a un gros problème, il y a des solutions. Personne n'a de solution aujourd'hui. Par contre, euh, et ça, on l'a vu au cours de l'évolution, un système vivant, et là j'entends le système vivant Terre, qui inclut l'humanité et tout le reste, arrive parfois à une sorte de saturation de complexité, ce que j'appelle un seuil critique de complexité. Notre humanité y arrive. Ça veut dire que, en tant que forme intelligence collective pyramidale, elle ne pourra plus résoudre les problèmes qu'elle crée par son existence même. Par contre, les systèmes vivants, les systèmes complexes, peuvent générer ce qu'on appelle une bifurcation. Ça veut dire à un moment donné, de manière inattendue, boum, ça se reconfigure dans quelque chose de plus complexe. Et ce qui fait d'ailleurs que, euh, ben voilà, on a évolué d'ailleurs des, des amibes vers euh, les êtres aquatiques et puis les êtres vertébrés terrestres et ainsi de suite. Donc à chaque fois finalement, il y a eu des réponses données à un seuil critique de complexité et la vie a trouvé un nouveau chemin pour se développer et en créant plus de complexité jusqu'à créer notamment des sociétés humaines, ultra connectées, etc. Alors, je ne je, mets pas au-dessus des autres en disant ça, je dis simplement, il y a une évolution de, de complexité. Et peut-être que, justement, il y a une voie de passage, que j'appellerai pas une solution, mais une voie de passage de l'humanité euh, vers un mécanisme évolutionnaire qui nous amène dans des formes sociétales, humaines ou post-humaines, que nous ne pouvons pas Imaginer aujourd'hui, pas plus que peut-être nos ancêtres euh, avant le langage abstrait ne pouvaient imaginer les sociétés que nous avons euh, aujourd'hui, ou pas plus que euh, l'homme de Cro-Magnon pouvait imaginer ce que deviendrait une société intelligence collective euh, pyramidale. Je crois qu'il y a une grande différence. Eh bien, il y a peut-être un saut quantique, en quelque sorte, euh, qui peut se produire, et qui peut se produire très très rapidement, que nous aurons peut-être même nous-mêmes l'occasion de, de voir. Ma posture de chercheur, ça veut dire de ne pas rentrer dans la dialectique du problème et de la solution, ça ne, ça ne marche plus et puis on se, on se tape la tête, on se fait mal tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution, ou pas à ma connaissance en tout cas. L'autre aspect, Marc le, le mentionnait, il y a euh, oui, le véganisme. Euh, je parle pour moi bien sûr là-dessus, mais pour moi ça représente une, quelque chose d'une évidence absolue. Je veux dire, nous nous trouvons maintenant à un stade de notre évolution, on n'a plus besoin de chasser, euh, on, on vit extrêmement bien physiologiquement, psychiquement, déjà en absorbant des plantes. Passer au véganisme veut dire libérer un espace extraordinaire puisqu'il faut savoir que l'essentiel de l'agriculture aujourd'hui, des sols cultivés vont pour nourrir des animaux dont nous allons nous nourrir nous-mêmes. Donc si on court circuite ça déjà, on, on passe d'un ratio euh, nutritif extraordinaire puisque actuellement il faut environ 8 calories euh, pour nourrir un animal qui nous en donnera une. Donc, si on devient euh, tout simplement végane, eh bien, non seulement euh, nous reprenons la, les, les terres pour nous nourrir nous, mais on peut en libérer une grande partie pour réensauvager le monde et pour redonner. Euh, de la biodiversité au monde, dont le monde en a, on a bien besoin. Bon, ça, j'en parle de, de manière pragmatique. Il y a aussi, bien sûr, les aspects de la santé. Euh, ça donne une santé, évidemment, bien meilleure que d'avoir euh, une, une alimentation carnée. Et là, euh, les études ne manquent plus là-dessus. Et puis, il y a bien sûr, après, les, les éléments liés à la compassion ou à des aspects plus spirituels, mais ça, on pourra en parler après. Euh, il y a aussi ce ce choix euh, de travailler et de développer euh, cette prochaine économie, justement, puisque si nous allons vers cette intelligence collective holomidale, ça veut dire si notre espèce évolue de l'homo sapiens vers l'holo sapiens, euh, il ne va pas pouvoir le faire avec l'argent, ça ne marche pas. Toutes les théories économiques euh, qui existent euh, depuis le passé jusqu'à nos jours euh, fonctionnent sur une technologie ancienne qui s'appelle l'argent, euh, donc un langage finalement très binaire, un petit peu comme du morse, hein, mais alors que nous avons besoin d'écrire des symphonies. Euh, essayez d'écrire une symphonie avec du morse et je vous souhaite bonne chance et eh bien euh, on a ce même problème euh, comment peut-on représenter la diversité du vivant, euh, l'immense dimensionnalité des, des richesses à part entière quand je dis richesse ça veut dire effectivement une biodiversité ça veut dire le bonheur euh, ça veut dire la santé euh, ça veut dire la qualité des relations avec d'autres êtres humains et non humains ça veut dire bien sûr les ressources de base les ressources que nous avons aussi et encore besoin d'extraire mais ça ne se limite pas à ça comment espérer que l'argent, euh, ou la finance en général, représente un langage adapté euh, à la complexité des systèmes vivants que nous avons besoin de restaurer. Donc euh, il y a toute une nouvelle théorie économique euh, à inventer, et j'aurai l'occasion d'en parler euh, sur Internet dans les semaines qui viennent, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, donc il y a une posture euh, de chercheur que j'ai là-dessus, et notamment de participer de manière donc, technique euh, à la création de ce qu'on appelle des monnaies libres, ça veut dire de nouveaux langages de la richesse, avec des monnaies qui vont permettre justement de, euh, de représenter d'autres richesses que ce qui s'achète et ce qui, se, ce qui se vend. Et puis ben voilà, pour, pour finir, euh, je pense qu'on a une posture de toute façon euh, importante à questionner au fond de soi. Pour moi, elle semble assez claire. Il y a aussi celle de la désobéissance civile. Il n'y a aujourd'hui euh, aucune raison morale euh, d'obéir à des injonctions euh, notamment fondé sur les dynamiques de la finance et de l'économie de la rareté aujourd'hui, euh, qui nous mène là où ça nous a mené euh, aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'obéir à la culture euh, qui me dit ben voilà, mets euh, du bacon dans ton assiette, euh, participe euh, à l'élevage intensif qui fait que ça va faire des boîtes de pétri euh, sur lesquelles donc des, euh, des virus euh, vont se développer. À grande échelle, parce qu'on a une concentration, on a des camps de concentration d'animaux absolument effroyables, etc. Il y a donc une désobéissance qui peut se faire déjà en soi, ça veut dire construire un autre ADN social, en soi un autre comportement, on n'a pas besoin d'aller dans la rue pour manifester. La désobéissance civile se passe effectivement par des actes souvent intimes. Euh, qui n'ont pas forcément une valeur de revendication. Et l'autre aspect, effectivement, au-delà de la revendication, je trouve tout à fait normal que, par exemple, les gens du, du corps médical aient manifester dans la rue pour demander des, des budgets, ça, ça représente une, une conséquence immédiate. Mais nous devons aussi réfléchir justement à comment créer les infrastructures euh, pour demain et peut-être, euh, tout simplement, se dire, bon, on va se passer des, infra des infrastructures présentes. On peut se passer de l'état. On n'a pas forcément besoin d'aller crier ou lever le poing en disant qu'on veut ci ou ça. On peut faire soi-même. Et là, il y a une posture qui me semble assez euh, intéressante. Dernier point là-dessus, euh, Ça, plus encore d'une expérience personnelle, je crois dans ces périodes de chaos et peut-être de danger, on ne sait pas jusqu'où va nous mener cette, euh, ce, qui, ce qui arrive, cette pandémie. Peut-être que bon, bah, dans, dans trois mois, on n'en parle plus, ou peut-être que dans dix ans, on se trouve encore dans des périodes extrêmement chaotiques, peut-être de violence d'État, peut-être d'effondrement globaux, on ne le sait pas encore aujourd'hui. Mais plus que jamais, euh, ça nous donne aussi l'occasion de rester centrés sur nous-mêmes, de ne pas rentrer forcément dans des logiques de survie immédiate, même s'il y a des fois on peut avoir besoin de le faire, mais même si on doit survivre immédiatement, de ne jamais nous déconnecter, Connecté, euh, de ce pour quoi on vient, de, ce, de notre, euh, alors on peut dire dharma en termes bouddhistes, on peut parler de sacerdoce, euh, de mission divine, de mission sacrée, de chemin de l'âme, on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais plus on va se trouver confronté à du chaos et plus ça nous amène à, euh, même dans l'urgence, réaliser l'urgence mais en restant euh, connecté euh, à son axe personnel.